Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de. Je vais vous présenter l'outil Shita hein, de Bidroll. Donc pour, euh, pour accéder à cet outil, ce que je vous conseille de faire, hein, vous pouvez le faire depuis votre page d'accueil. Si vous avez ramené euh, tous, les, tous les tous les outils, vous pouvez le faire là, hein, en cliquant sur Entrée, là, et vous allez y accéder. Sinon, quel que soit l'endroit où vous serez sur euh, votre. votre euh, on va dire votre back-office. Hein, vous pouvez accéder en allant sur l'application web vous cliquez sur le premier en vert, là, drapeau vert cliquez dessus et c'est parti il va vous ouvrir l'outil donc ça c'est l'espace de Chita. Bon, actuellement j'ai plein de sites dessus pas de soucis, hein, ne paniquez pas vous, quand vous aurez euh, quand vous allez y accéder la première fois il n'y aura rien du tout, hein. <coughs> ça va être vide et si vous voulez créer un site web vous cliquez, vous cliquez là et, et voilà donc là, ils ont encore, ça c'est encore nouveau. Ils ont, ils ont changé le design de la configuration, mais c'est simple, c'est cool. Donc on va choisir. On va, créer un, on va créer un site web. Et voilà. Donc ça par exemple là, c'est super. Je, je découvre avec vous. Hein, parce que là, ce design, c'est nouveau. Avant, ce n'était pas, pas comme ça. Donc, ils viennent de le changer super en tout cas c'est pas mal donc ce que je vais faire moi je vais sortir du mode plein écran oh, juste pour retourner, pour retourner en arrière ok smart template je veux pas de smart template a. website can up we alors voilà. retourne là super un nouveau site, je retourne dessus. Je vais voir. Créer un nouveau site, ok. Du coup, il nous euh, au fait avant, on avait la possibilité de prendre une. Euh, euh, comment dit-on On avait la possibilité de prendre une feuille de partie d'une feuille blanche. C'est ce que je vais vous montrer. Au fait, hein. mais je vais récupérer ça. Ne vous en faites pas. Tap je reviens là parce que là quand j'ai cliqué dessus tout à l'heure, il m'a montré que des il m'a montré que des, des, des templates au fait. Bon, je vais je vais revoir mais je vais le mettre en foncé, c'est quand même foncé. Alors, je oui, je pas bien. OK, c'est en foncé. Je remets en mode plein écran, super. On y va, on va aller voir ce qui se passe. Donc celui-ci non parce que c'est un peu plus avancé, on va prendre celui-là est-ce qu'on va voir on va voir, voir si un y a un temple ok voilà donc du coup il ya ils l'ont mis là en fait donc ici vous pouvez choisir des, des thèmes déjà existantes nous on va pas choisir des thèmes existants on va prendre un, un, un thème un thème vide d'accord ok Restez. et c'est parti du coup on a notre site voilà c'est ça commence comme ça si on va dessus par exemple c'est celui-ci c'est une page euh, c'est une page vierge d'accord il n'y a rien dessus juste pour vous montrer hein. et on revient on reviendra dessus c'est une page vierge donc on retourne sur la page euh, qu'on euh, euh, quittait uniquement on retourne sur la page où on était tout à l'heure voilà ok donc ça ici vous êtes du coup ici vous êtes sur votre site web tout à l'heure on était sur l'espace de chita où on va dire c'est le premier niveau de votre euh, de votre back office d'accord où vous allez lancer la création de votre site web et vous avez vu comment j'ai fait pour lancer la création de site web une fois que vous avez lancé la création de votre site web là actuellement vous êtes sur votre site web ok donc ça c'est le deuxième niveau vous êtes sur votre site web si vous voulez retourner sur la page d'accueil vous cliquez là et vous allez retrouver euh, euh, tous les tous les sites que vous avez déjà donc là on est sur notre site web et quelles sont les fonctionnalités qu'on a On a plein de fonctionnalités. Donc, je n'aimerais pas que cette présentation dure une heure. Alors, du coup, ce que je vais faire, euh, je vais essayer d'aller assez rapidement. De toute façon, dans nos lives, dans nos formations, on va reparler de tous ces outils-là. Vous, vous allez vous familiariser avec. Donc, ici, c'est juste pour vous faire une. une vous donner un aperçu de ce qui est possible avec cet outil là d'accord euh, comment ça se présente en tout cas donc pour retourner à l'accueil on avait dit ça Pour créer une nouvelle page donc ici ça, ça c'est une page pour créer une nouvelle page vous pouvez cliquer sur plus ou vous pouvez cliquer là donc ça va vous générez une nouvelle page par exemple si je clique dessus je lui donne le nom que je veux un hein. test test 1 ok je, je mets un titre le titre va servir pour google donc c'est un truc de référencement mettez des mots clés et tout et euh, pareil pour la description ça va s'afficher sur les moteurs de recherche d'accord le titre là, le nom là c'est juste pour nous mais celui-ci et celui-là vont être utilisés pour les moteurs de recherche donc euh, euh, faites attention à ce que vous écrivez là-bas pour que vous soyez bien référencé. mais on en reparlera dans nos formations du coup quand vous voyez je viens de créer mon, mon, mon, ma nouvelle page donc euh, créer, pour créer la page c'est soit là ou sur le plus euh, créer une nouvelle page turbo ça je ne l'ai jamais utilisé encore je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon, on ne va pas le tester ici euh, mais vous, ce dont vous aurez besoin souvent, c'est ça. D'accord euh, Espace membre, par exemple, vous avez la possibilité. On avait dit qu'on peut utiliser Shita pour créer un site web, un tunnel de vente ou euh, un site, un espace membre pour vendre des formations, etc. Des trucs privés. Euh, et pour le faire, vous cliquez sur ce bouton et vous définissez la page euh, qui va être dans l'espace membre. Donc, on en reparlera dans une vraie formation. Euh, outil annulation publication donc ça c'est si vous publiez la page et puis vous ne voulez plus qu'elle soit publiée ou publiez le site pardon vous ne voulez plus que le site soit publié euh, vous pouvez cliquer là pour annuler la publication donc là on est sur les pages donc on a cliqué là vous avez vu il y en a pas donc si quand vous accédez au site la première chose que vous verrez c'est les pages d'accord ensuite vous avez les statistiques du site par exemple s'il y a des visites sur le site vous verrez des, des données ici donc ce serait une courbe hein, qui vous montrera à peu près euh, ne vous fiez pas trop à ça, hein. pour tracer les données des, des sites Utilisez plutôt Google, euh, euh, euh, Google Analytics. On, on a une formation pour ça, on en reparlera, donc il n'y a pas de souci. Euh, euh, paramètres du site, donc les paramètres du site, ici vous avez des données hein, euh, qui vont aussi servir pour, pour le SEO et tout, donc euh, par exemple là le titre. Uh, l'URL, etc. Donc, ça et la description, c'est des choses qu'il faut travailler. Uh, langue, donc par exemple, ici, là, en fait, uh, vous avez la possibilité d'afficher sur vos sites web uh, un petit icône de, de, de, de Bidroll. Si vous voulez l'afficher, c'est là, uh, là où vous configurez. Donc, vous, décidez, vous vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez l'afficher. Si ça doit s'afficher à gauche ou à droite, ou au centre, etc. C'est vous qui décidez, et Etc. Euh, l'icône va montrer l'image va montrer comme quoi le site a été créé avec BitEurope ok alors script setting script setting en fait euh, on va aller dessus on va regarder c'est là où vous allez mettre par exemple si vous avez des robots euh, des chatbots etc que vous voulez euh, rajouter sur votre site euh, c'est l'endroit où vous mettez des scripts euh, euh, là ils ont changé les choses si par exemple vous voulez mettre euh, des pixels euh, Facebook vous mettrez juste le pixel là avant on mettait tout le code maintenant c'est juste le pixel que vous mettez là Pareil pour Google Analytics, pareil pour Google Tag Manager, ok. Euh, donc ça c'est bon, on y va. Paramètres de référencement, euh, pareil, hein. on va un peu plus loin. Si vous voulez mettre des mots clés, des meta tags, des euh, des robots, euh, de des trucs, des messages concernant les robots de lecture des, des pages web, euh, c'est ici que vous les mettez. Publicité, euh, franchement je ne sais pas, je ne je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais on, on verra bien. On, ça, c'est des informations que on peut retrouver facilement. Donc, dès qu'on les a, on vous les communiquera parce qu'ils ils rajoutent des choses euh, euh, fréquemment. Donc, chaque fois, il faut aller revoir leurs leur, leur données. Mais ne vous, ne vous inquiétez pas, on a des formations spécifiques pour ça, pour vous aider étape par étape à créer vos sites web, vos tunnels de vente, à les optimiser, à tirer le meilleur de la plateforme. Euh, donc, éléments globaux, quand vous cliquez cliqué dessus, vous avez vu, il y a 5 minutes de roulant. Vous avez des pop ups c'est pour créer des pop-up pour, pour vos sites. Euh, et en-tête, c'est pour créer des en-têtes pour les pages. et pieds de page, pareil, pour créer des pieds de page pour les pages, euh, pour vos pages. Ouais. Paramètres RGPD, c'est pour créer les, les pop-up de RGPD. Pour dire aussi, euh, si vous visitez nos sites, vous acceptez que les cookies, etc. Nous utilisons les cookies pour ces infos-là que vous créez ici. Sous patia Chaos, au fait, ça, c'est la fonction qui vous permet hein, de, de vendre. Euh, sur vos sites web. Donc on en reparlera aussi. Donc si vous créez un tunnel ou un tunnel de vente ou vous voulez créer un site e-commerce, ça va être avec cet outil-là et on en reparlera. Euh, blog, pareil, si vous voulez créer un blog, vous voulez intégrer un blog à votre site web, c'est ici. Euh, browser Notification, c'est si vous voulez euh, euh, rajouter des notifications. Par exemple, quand les gens vont sur votre site web, euh, vous voulez qu'ils reçoivent directement des notifications. C'est ici que vous créez, vous configurez ça. Avec ce bouton-là, vous pouvez également y accéder directement. Quand on faisait la présentation de tous les outils, de Bidroll, on en avait parlé. Ici, aussi, vous pouvez y accéder directement. Réservation, c'est pour créer, c'est pour ajouter des réservations en ligne sur votre site sur votre site web. Connectez le domaine. Si vous voulez, une fois que vous avez fini de créer votre site web, vous voulez connecter votre nom de domaine, c'est là que vous allez. Conservez le site, par exemple, vous avez créé le site. Sur votre compte et vous le transférez à quelqu'un d'autre, vous voulez que ça aille sur le compte de quelqu'un d'autre qui est chez Budroll, c'est ici que vous le faites. Donc d'habitude, avant de le faire, il faut dupliquer le site. Vous dupliquez le site avant de cliquer sur transférer. Une fois que vous le faites, ça ira chez la personne que vous aurez indiqué à Budroll et le site ne sera plus chez vous. Donc d'habitude, comme je dis avant de le faire, il faut créer une copie. Ou vous pouvez également, il euh, y a aussi une autre façon de, de, de, de faire ça, je vous montrerai ça plus tard. Euh accéder au plan du site donc si vous voulez avoir un, le plan du site pour injecter dans c'est ce qu'on appelle sitemap hein, pour injecter chez google vous pouvez le faire là pour récupérer ça ici allez sur le site si vous voulez afficher le site dans votre navigateur Ou tu vois la maison c'est pour retourner à la, à la page où il y a tous les il y a tous vos sites a tout site. ok par exemple ici donc là c'est bon ok on retourne on retourne sur on retourne sur euh, les pages euh, du coup, quand on veut travailler sur une page, donc créer vraiment la page web, on va aller dessus, vous allez voir comment ça se passe. On va voir tous les outils hein, euh, euh, qui sont auxquels vous, avez, euh, auxquels vous avez accès. Donc du coup, on va faire passer le tour. D'accord. Là, c'est pour retourner sur votre site. Okay? Là, on est sur la page, on est sur la version euh, PC. Si vous voulez la version tablette, vous cliquez là. Si vous voulez la version mobile, vous cliquez là. Ici, vous voyez au fait la page sur laquelle vous êtes. Si on a plusieurs pages, donc ici on a deux pages, vous pouvez dire par exemple non, je ne veux plus être sur la page, ou je veux basculer sur la page test 1 ou l'autre page, etc. Vous sélectionnez la page, ok. Euh, ici, au fait, c'est pour configurer votre background, c'est-à-dire l'arrière-plan de votre de votre page web. Okay. Euh, vous pouvez configurer ça ici euh, pour parler des polices. Donc, background en fait, si vous configurez votre background ici, ça va être pour tout votre site. Hein. Euh, si vous, ici aussi pareil pour les polices, ça va être pour tout votre site, d'accord. La règle, si vous voulez afficher une règle c'est là où vous vous affichez. Donc, vous cliquez dessus, ça apparaît. Vous cliquez dessus de nouveau, ça disparaît. Pareil pour la police, vous cliquez dessus, ça apparaît. Vous cliquez dessus, ça disparaît. Euh, autre chose, ouais, c'est la même fonction, façon de faire pour, pour le background aussi. et celui-ci au fait c'est par exemple si vous voulez cacher des éléments par exemple celui-ci on veut le cacher allez on veut que tu te caches il est il est il n'est plus là il est caché si on va là on le retrouve si on veut que ça réapparaît on clique dessus et ça réapparaît d'accord tant c'est pour cacher des éléments c'est utile des fois si on veut pas que certains éléments apparaissent sur la version mobile ou vice versa c'est intéressant euh, tutoriel, c'est pour accéder aux, aux tutoriels, sauf que c'est en anglais. C'est pourquoi nous avons créé euh, l'espace de formation pour vous, pour vous aider étape par étape dans, dans toutes vos créations. Aperçu, si vous voulez avoir un aperçu euh, euh, sans sans que sans ouvrir cela dans votre navigateur, c'est là où vous cliquez. Enregistrer, c'est pour enregistrer toutes les modifications que vous avez faites sur, euh, sur votre sur votre page web. Ok. Donc du coup, maintenant, on va passer aux autres fonctions. Il y en a plein, il y en a un paquet. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout. Je vais essayer, mais parce que je ne veux pas non plus que euh, cette présentation soit, soit, soit trop longue. Je vais commencer par ici. Euh, ici, au fait, c'est quand vous enregistrez un élément. Par exemple, ici, vous voyez, on a une boîte, on a, euh, on a un texte et, et on veut les enregistrer pour les réutiliser sur d'autres pages. On peut les enregistrer, leur donner le nom qu'on veut. Et quand on va les enregistrer, au fait, ça va apparaître ici. D'accord Et si on enregistre carrément le... On va dire la bannière, ils appellent ça panneau. Si on veut l'enregistrer, on peut aussi l'enregistrer, lui donner le nom qu'on veut. Et pareil, ça va afficher là. Donc, si on veut aller voir les panneaux qu'on a enregistré, on cliquera là. Si on veut voir les éléments, donc boîte, test, etc., on ira là. Donc, ça, c'est nos éléments personnels. Paramètres. Alors, paramètres. On va dire, donc, par exemple, ici, vous avez vu, il y a plein d'éléments parce que j'avais déjà. C'est le compte que j'utilise habituellement. Donc, il y a plein d'éléments que j'ai enregistré. Pareil pour les, pour les panneaux, il y a plein d'éléments qui sont enregistrés. Euh, paramètres, bon, euh, là, c'est paramètres du, de, du, euh, de l'élément sur lequel je suis. Par exemple, ici, je suis sur le panneau, donc ça ça s'affiche là. Si je, le, si je suis sur la boîte, normalement, ça change boîte. Okay. Donc du coup, ça, c'est les... Chaque, quand je serai sur chaque élément, euh, j'aurai les fonctions liées à chaque élément. Donc les choses que je peux modifier. Okay. Donc là... Avant de parler de ces choses, on va aller là, par exemple. Donc, du coup, vous avez plein de fonctions. Vous pouvez ajouter des panneaux. Il y a plein de panneaux. Bon, ça, c'est des panneaux. Si vous voulez rajouter un panneau viage, c'est ici. Donc, ça va être un truc de ce genre. Hein. Ça, c'est un panneau viage. Ou ça peut être des panneaux déjà euh, euh, con conçus pour vous. Hein. Donc, il y en a de toutes sortes. Vous prenez le, le temps de les découvrir. Il y en a un paquet. C'est classé. Hein. Euh, c'est classé par catégorie. Euh, allez faire un tour là. Et vous verrez hein, tous les tous les types de euh, tous les types de, de, de, de panneaux que vous avez que vous pouvez utiliser pour votre euh, pour votre entreprise donc il ya des choses quand même hein, il ya des choses quand même très sympa allez allez regarder à partir de là vous pouvez créer directement votre site web hein, facilement euh, facilement bon je suis du genre à créer tout euh, à la main quoi à partir de zéro euh, mais vous avez plusieurs possibilités ok ça, c'est concernant les panneaux. Vous avez différents types de panneaux. Maintenant, on va parler d'éléments. Les éléments, vous avez plein de choses. Vous avez du test. Ça, c'est du test. Et quand vous êtes sur du test, euh, vous avez différents types de tests, par exemple. D'accord vous, euh, vous avez différents euh, différents grosseurs, différentes tailles de police, je, veux dire, je dois dire. D'accord Donc, on a... Je retourne sur... Ajouter les éléments, éléments. Donc, vous avez du test. Si on clique dessus, vous voyez, vous avez H1, H2, etc. Vous avez, plein, vous avez plein de, plein de tests. Accordéon, ça c'est pour des menus. Ça c'est des menus. On en reparlera plus tard. Euh, euh, parce que je, si je commence à cliquer sur chaque élément, on, on va passer des heures là-dessus. Donc j'aimerais que ça aille vite. Hein. Euh, donc ça c'est pour des menus. Hein. Euh, éléments animés, c'est pour. Euh, je ne sais plus. Tôt. Oh ok. Ça c'est pour les barres euh, de progression. Euh, les barres de progression. Big menu, en fait aussi c'est. Hein c'est pour créer des menus larges des grands menus euh, blog ça c'est tout ce qui est lié au blog quand vous créez un blog sur votre site ça c'est des éléments que vous allez utiliser pour mettre vos articles vos catégories etc pour configurer votre blog votre page de, de blog réservation on en a parlé tout à l'heure si vous voulez créer un, un de, si vous voulez permettre des réservations en ligne boîte c'est pour ajouter des boîtes donc ça par exemple ça c'est une boîte d'accord euh, boutons, si vous voulez rajouter des boutons pour que les gens cliquent dessus, sur Patia on en a parlé tout à l'heure euh, c'est pour vendre en, en sur votre site euh, formulaire de contact si vous voulez rajouter un formulaire pour que les gens vous envoient des messages, etc, c'est là euh, formulaire marketing, c'est pour c'est quelque chose de similaire à celui-là, sauf que celui-ci, il faut le rajouter, il faut le le, le connecter à votre auto auto-répondeur pour que ça marche euh, galerie, c'est pour rajouter des photos des, des galeries de photos comme ce genre de trucs hein, pour les configurer euh, on y va on avance s'il veut bien euh, on, non, galerie on était sur galerie galerie euh, guest get response c'est un auto répondeur hein, euh, extérieur à à, à but donc si vous, vous avez votre autre, si votre auto répondeur est get response et que vous voulez l'intégrer sur but de rôle vous avez la possibilité de le faire iframe Iframe, en fait, c'est un outil qui vous permet d'intégrer des éléments extérieurs. Par exemple, avec l'iframe, vous pouvez intégrer des sites, euh, d'autres personnes. Vous, si vous avez créé des sites ailleurs, vous pouvez les intégrer sur votre site actuel que vous êtes en train de créer. En tout cas, ça permet de faire pas mal de choses, des, pas mal d'intégration. Ça, c'est pour ajouter des photos, des lignes droite, euh, euh, horizontales ou verticales. Liste, euh, liste, ça, je pense que c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, en fait. Hein? Ça c'est nouveau en fait. Euh, c'est nouveau. En fait, avant pour faire des listes, on faisait ça. Je vous dis ça juste en passant. Euh, on faisait ça. Je vais. Ah, on faisait tout de ce genre. Hop. D'accord. Et on rajoutait nous-mêmes les. Et on rajoutait nous-mêmes les, les, les coches qu'on veut. On en allant là, par exemple. Là. Euh, en cliquant sur le drapeau, on va aller chercher une coche. C'est juste pour vous montrer. Hein. Ta ta ta ta ta. Je vais pas faire ça pour tous les produits, euh, pour tous les, pour tous les outils, mais euh, c'est juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors, je cherche juste une coche. Alors, une coche. Bon, par pas d'emploi. Je vais ajouter une coche là. Tac. Sélectionner. Bon, on fait, on faisait ça pour tout. On faisait ça pour tout. D'accord. Donc, sauf que là, maintenant, ils ont, ils ont. Ils ont rajouté un, ils ont rajouté ça. Donc euh, du coup, euh, si je l'amène là, ça va donner, un... je vais l'avoir automatiquement en fait. C'est ça, au lieu de le taper à la main, au lieu de le faire à la main. Et donc là, on y va. C'est un nouveau, c'est une nouvelle fonction qu'ils ont rajoutée. Euh, Magic form, c'est particulier. On en reparlera plus tard. C'est un truc, c'est un truc assez particulier. Vous n'en aurez pas besoin pour la création de vos, de vos sites web. Hein. À moins que vous voulez faire de l'affiliation avec euh, avec Builderall. Là, ça peut être intéressant et on en reparlera. Menu, c'est pour créer des menus. Euh, menu Dripping, en fait, c'est pour créer des menus qui s'affichent sa, qui euh, progressivement. Si vous voulez, par exemple, que tout le menu s'affiche pas d'un coup, mais que chaque jour, il y a, il y a un bouton de menu qui, sa, qui, qui se rajoute, vous pouvez faire ça avec ça. Rotation Banner, euh, euh, rotation, rotation en fait, c'est pour créer tout ce qui est slide sur votre site web. Euh, social Bar, c'est pour ajouter des bases des réseaux sociaux minuterie, c'est pour ajouter des, des, des, des chronos, des, des, des chronos qui décomptent sur votre site, des offres, oui, on appelle ça chrono, hein. euh, si vous faites des offres, vous dites votre, cette offre va disparaître au bout de je ne sais pas combien de temps, ça c'est des trucs qui peuvent être intéressants, qui peuvent être, qui peuvent être intéressants pour vous. Euh, autre chose, vidéo, si vous voulez ajouter de la vidéo, donc il y a type, différents types de vidéos que vous pouvez ajouter, hein? euh, YouTube, Vimeo, Vistia, euh, Vidéo, si vous êtes chez eux, chez eux, vous choisissez celui qui vous intéresse. Euh, autre chose dont on peut parler, euh, Vidéo Galerie. Vidéo Galerie, c'est un peu particulier, euh, ça permet d'ajouter un truc de ce genre. Mais on en reparlera dans nos formations et vous saurez exactement ce que c'est. Vous pouvez jouer avec, hein, vous n'allez pas casser le truc. Donc euh, jouer avec, cliquer sur les trucs, euh, ramener les là euh, pour ajouter un, un élément, c'est simple. Celui-ci, on ne l'utilise plus. C'est un ancien outil euh, de webinaire euh, pour intégrer le webinaire sur, le, euh, euh, sur votre page web. On ne l'utilise plus. En tout cas, du, du moins euh, pour l'instant, on ne l'utilise plus. Euh, par exemple, si vous voulez rajouter un, un élément, hein, vous cliquez sur l'élément et vous glissez, vous, prenez vous le glissez, vous le déposez. C'est ça en fait, c'est du glisser, déposer. Chaque fois que vous êtes sur un élément, euh, vous pouvez configurer l'élément à votre façon. Par exemple, ici, vous avez vu, je vous ai dit qu'il y a une boîte là. Je clique sur le crayon et vous en, on a le paramètre qui s'affiche là. Ce même paramètre, on peut l'avoir on, on là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut l'avoir ici. Alors, si je clique encore sur la même chose, on peut avoir là. Donc, on, on peut l'avoir de deux de, de façons. Soit on, on l'a qui s'affiche. Si c'est fermé euh, et on clique, on a cliqué dessus, ça s'affiche sur une boîte. On peut aussi l'afficher directement en faisant un clic droit sur l'élément et ça s'affiche. Donc, vous avez différentes façons de, de l'afficher. Donc, je vais ouvrir celui-là et je vais faire, je vais cliquer sur le bouton et vous avez vu, vous pouvez. On peut décider. Euh, on peut changer euh, la taille, la taille du, euh, de, de l'élément. Ok, donc là je vais le remettre comme avant. Pour aussi le faire manuellement, ça. Hein. Ok, si vous voulez, je remets là-dessus. Euh, si vous voulez régler la hauteur, euh, vous avez la possibilité de le faire. Euh, autre chose, donc là du coup je suis allé trop grand. Hop, je remets ça là. Da, da, da. Donc vous avez euh, plein de trucs. Donc pour, pour régler la dimension, pour changer la couleur de fond par exemple. Là. ta. ta, ta. Et ça, il était sur... Donc on y va. Euh, autre chose. Euh, euh, par exemple, si vous voulez arrondir les, les bords. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça tout le temps. Hein. Euh, ça, bon, je sais, pas, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, peu importe. Quand vous allez créer vos outils, quand vous allez créer, ne vous inquiétez pas. Et on va passer, j'ai un de problème. Des fois, vous avez euh, des cookies. Hein, euh, des... Ouais, vous avez des cookies qui font que, bon, de temps en temps, euh, vous serez invité à nettoyer vos, vos cookies hein, pour, pour éviter euh, qu'il qu y ait des bugs bizarres. Euh, par exemple, là, si vous voulez arrondir les bords, hein, vous pouvez faire ça ici. Je, je mets par exemple 10. Euh, 10. 10. Hop. Bon, ok, on va mettre ça comme ça. 10. 10. oh je ne suis pas sur le bon élément. Alors, on retourne sur le bon élément. Je n'étais pas sur le bon élément apparemment. Euh, donc, on était sur Bon, bah, bordure au en fait Donc, si vous voulez rajouter une bordure euh, C'est là euh, on, peut, on peut mettre là C'est là hein. Donc, pour chaque élément, vous avez, vous avez des trucs comme ça hein. euh, Je le fais avec la boîte Parce que c'est un peu plus complet Et ça vous donnera une idée pour les autres Donc euh, là, on parlait tout à l'heure des, des bordures Si vous voulez changer hein, 20, je vais mettre 20 comme ça, c'est bien affiché. Vous allez voir, donc vous avez vu, les bords changent. Euh, si vous voulez rajouter de l'ombre, vous changez la couleur de l'ombre. Déjà, pour commencer, vous voulez rajouter de l'ombre. Ça, C'est des choses que vous pouvez faire. Vous voyez comment ça se passe. Euh, donc, sur chaque élément, vous avez ces fonctions-là, des fonctions qui vont s'afficher sur lesquelles vous pouvez travailler. Euh, parallaxe, parallaxe, normalement, c'est bizarre, maintenant ils ont mis du, de l'effet parallaxe sur, euh, sur les boîtes. Ça, c'est nouveau, en fait. Hein c'est nouveau l'effet par sur les boîtes fait un effet par c'est que il y a une image qui se fige et l'autre image bouge c'est bon il faut, il faut vraiment que qu'on fasse une démo pour que vous voyez exactement ce que c'est mais bon maintenant ils ont ils l'ont mis aussi sur les boîtes avant c'était uniquement sur les sur les panneaux maintenant ils l'ont mis aussi sur les boîtes animation euh, par exemple si vous voulez que euh, euh, la boîte arrive euh, euh, il y a des animations sur la boîte peut-être que ça va arriver euh, genre en flèche ça va venir euh, comme ça ou comme ça ou ça va monter comme ça ou ça va euh, ça va clienter des trucs de ce genre vous pouvez configurer ça avec animation euh, c'est des effets que vous pouvez mettre sur su les éléments étiquette bon ça c'est pour mettre des tags on n'en parle pas maintenant euh, les en fait c'est par exemple vous avez vu ça là le test actuellement le test est au-dessus de la boîte ok mais si je veux que le test aille en dessous de la boîte donc avec ça avec cet outil là je peux le faire donc euh, je, je vais le descendre et est ce qu'il veut bien le faire je oh pardon je l'ai dupliqué euh, je retourne sur celui là je retourne dessus bon là c'est un peu ça va être un peu compliqué parce que c'est un peu particulier bon sur la boîte au en fait vous pouvez mettre beaucoup de choses hein. c'est ce qui fait que des fois quand les éléments sont collés à la boîte c'est un peu compliqué de les, de les ramener hein, en dessous mais par exemple si on a, là par exemple ça peut être intéressant bon je vais faire ça donc par exemple là vous avez vu l'élément est euh, en dessous si je veux que l'élément soit au dessus bon je vais faire celui-là je clique dessus clique sur dessus et on va aller chercher la même chose hein. euh, layers donc, on va dire, je veux que ça passe s'il veut bien. Hein. C'est pas ce qu'il a, mais euh, ok. Bon, il va falloir qu'on remonte plutôt celui-là. On, va, on, va, on le fait pour celui-ci plutôt. On va remonter celui-là et on remonte celui-là. Donc vous voyez, maintenant c'est passé au dessus. Donc ça, ça, ça sert à ça. On retourne sur la boîte juste pour finir, juste pour finir. Euh... Euh, donc voilà, on a bon oui pour sur, sur, le, sur la version PC, on a fini. Oh, je vais quand même le faire aussi avec la version la version mobile pour que vous voyez hein, parce que ça peut être intéressant. Et donc là, on est sur la version mobile. Quand vous créez votre site web, vous passez sur la version mobile. Vous pouvez maintenant arranger les éléments. Peut-être qu'on veut que la boîte soit en haut, on peut bouger ça comme ça. On clique dessus. Ah, on n'est pas encore sur la boîte, on clique sur la boîte et on le balance en haut. Et l'autre élément est en bas. Peut-être qu'on veut que le test aussi soit en haut. Et voilà on peut on peut ré réorganiser les, les choses et pareil ici hein, euh, la même chose vous cliquez sur l'élément qu'il faut clic droit sur l'élément qu'il faut et vous l'avez ou vous le sélectionnez vous cliquez sur le crayon et ça s'affiche pareil ça peut aussi s'afficher là si vous le souhaitez d'accord ça peut aussi s'afficher là donc si je clique sur celui ci par exemple donc vous avez la possibilité de de changer de de, de modifier. Par exemple, ici, vous avez vu espace latéral, c'est ça, c'est rajouté. Ça vous permet de, de réorganiser les éléments sur la version mobile. D'accord Vous avez vous avez des fonctions comme ça que vous pouvez avec avec lesquelles vous pouvez vous pouvez jouer. Ok. Donc là, je pense qu'on a fait on a fait le tour et j'espère que ça n'a pas été un, un, trop trop long cette présentation. Une fois que vous avez fini de travailler ou, n'oubliez pas, vous enregistrer. Vous enregistrez vous cliquez sur enregistrer et il vous demande est ce que vous voulez publier maintenant vous allez dire ok si vous voulez publier bon je vous conseille de faire tout le temps ok euh, à moins que vous ne voulez pas publier et, et c'est bon et si vous voulez changer de page vous pouvez cliquer là directement là il vous demande si vous voulez enregistrer avant on, on va dire quitter uniquement puisqu'on a déjà euh, enregistré et là ils vont nous, ils vont nous balancer sur euh, notre nouvelle page d'accord sur laquelle on pourra travailler et si on en a marre on peut on peut également aller directement sur euh, sur notre site, uniquement aller sur retourner sur le site lui-même et si on veut publier le site on clique là pour publier d'accord et il va publier notre site donc voilà pour la présentation de l'outil cita j'espère que ça vous apporte des éclaircissements vous voyez ça vous donne une idée globale euh, de tout ce que vous pouvez faire avec euh, avec cet outil là Ok, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de ça en détail. On parle de cela en détail dans, dans, sur la plateforme de formation. Et, euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao.